En quoi consiste votre métier ben, Mon métier d'agent immobilier consiste à, pour certains vendeurs, vendre leur maison, pour certains clients, trouver leur, leur maison. Donc j'ai deux types de clients, les vendeurs et les acheteurs. Depuis combien de temps vous faites ce métier Ça va faire euh, 10 ans maintenant que je fais ce métier-là. Et pourquoi vous avez choisi de travailler dans ce milieu C'était pour opportunité, envie d'avoir une approche commerciale, d'avoir un, une approche clientèle. Et donc, euh, bien sûr, dans le métier du, du commerce, il y a beaucoup, beaucoup de débouchés. Mais le monde de l'immobilier permettait de, de comment dire, d'apporter euh, un peu le du rêve aux gens aussi également. C'est un ensemble. Euh, quels sont les avantages euh, de ce métier euh, La liberté, je dirais. On n'est, on n'est pas contraint par des horaires. Maintenant, ça peut être aussi l'inconvénient. On a une amplitude horaire assez importante. On peut très, commencer très tôt, finir très tard. Euh, les perspectives d'évolution, bon, ça c'est toujours sur les attentes de chacun. Moi, j'ai Commencé conseiller, aujourd'hui je suis responsable d'agence, peut-être demain je serai mon propre patron, je pourrais peut-être changer de voie un jour, je ne sais pas. Quel est votre cursus scolaire euh, J'ai un bac plus deux justement dans l'agroalimentaire, mmh. un bac scientifique. Maintenant, euh, pas besoin vraiment d'avoir un cursus euh, spécifique pour mmh. travailler dans l'immobilier. Pourquoi vous prenez des stagiaires Peut-être pour découvrir des des futures perles qui viendraient euh, travailler avec nous et rejoindre l'équipe, pour des fois nous filer un petit coup de main également aussi, hein, je veux dire, euh, pour transmettre un peu le métier.